Oui, nous, nous nous battons pour une France des salaires qui permettent de vivre et non pas pour une France du chômage et de la précarité, faite de CDD, de primes et de revenus de substitution. Nous, nous voulons éradiquer le chômage et construire la France du travail. Pour toutes et pour tous, et avec des salaires bruts, des cotisations pour notre Sécurité Sociale. Quel département de Bretagne 56 salaires. Ça va Vous êtes éclatés Et donc, on va continuer à payer, à mettre en place des boucliers, des filets de sécurité, des ci et des là, et ça ne changera pas le cœur du problème. C'est pour ça qu'on insiste tant avec les salariés, les représentants des syndicats, à retrouver une maîtrise publique et à sortir du marché européen de l'énergie si c'est possible. C'est possible qu'un pays dise ⁇ 20 je produis de l'électricité, je le fais moi-même, et bien je vais le fournir à mes gens. Oui, je vais le faire. Et ça, c'est possible. ⁇ On retrouve un discours ambitieux, de haut niveau, qu'on arrive à se projeter sur la société dans laquelle on veut vivre. On a tendance aujourd'hui, tu vois, quand on lutte contre l'esclavagisme, on se bat pas pour que les chaînes soient moins lourdes, on se bat pour qu'elles disparaissent, les chaînes. Et ben moi, c'est mon combat.